L'eau claire et graine en cascavel Et la cascade est jolie manzelle La fésie doux en son soleil Doubois, comment est la Réunion C'est Tijan Aujourd'hui, nous voyons cascavel avec 5 notes Le Do, le Sol, le Fa, le La mineur et le Ré mineur J'utilise un capot à la troisième case. Nous commençons de suite après l'intro. Comme d'hab, tac, tac. La première note, c'est le Do. Ensuite, le Sol. Le Fa. Le sol pour finir sur le dos, ça c'est le refrain. Dans la ravine d'un qui est le soleil, le kérigène en casque cascade et la cascade est jolie, mamzelle, la fessier doux ensemble, soleil c'est le refrain. Ensuite, le couplet. Le couplet, on enchaîne de suite avec le, le Fa, Sol, on revient sur le Fa, le Do, le La, La mineur, le Ré, le sol et le do, toujours finir sur le do pour reprendre le refrain dans la ravine d'Anneke à soleil. Ok, voilà les notes. Ensuite, la rythmique la rythmique de la main droite. Alors, moi, pour quasiment chaque SEGA que je joue à la guitare, je fais bas, haut, bas, haut, bas. Donc, c'est genre bao bao ba bao bao ba bao bao ba bao bao ba le dernier ba et ben je l'accentue un peu plus bao bao ba bao bao ba bao bao ba la note du do par exemple pour la note du do bao bao ba bao bao ba bao bao ba bao bao ba ok bao bao ba bao bao ba bao bao ba alors soit on décide de laisser la note le dernier ba qu'on accentue laisser sonner soit on décide de le bloquer bao ba ba sur le dernier bas on appuie de suite ba ba et sur le sol par exemple et plus que la musique est rapide plus qu'on peut le faire vite bao ba Et si c'est lent, bah. le Do. Moi, pour commencer la musique, je commence comme ça. Pareil, bas au bas au bas, bas au bas bas. Deux fois sur la note du Do. Bas au bas au bas. Et là, je commence. Dans la ravine, qui qu'est à soleil. L'eau claire y en casque et la cascade des jolies mamzelle. La fésier doux en son soleil. Dans la ravine d'un quai est soleil. Le refrain est toujours. L'eau claire y graine en cascade, Et la cascade des jolies mamzelle. La fésier doux en son soleil. Couplet. Comme un galant lisant. Alors. Mais, mais il ne peut pas parler en même temps de chanter. <rire> du coup, le couplet est... Ensemble Soleil. Donc on part direct. Comme un galant, il s'est son Son est payé en gros. Soleil affiche un petit cadeau. La mettre son barrette la cancienne. Bon, revoir Dans la ravine, donne qu'est Soleil. Donc les en cascade Et la cascade des jolies La d'où en son soleil Donc voilà le tuto se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout Mets un petit pouce si ça t'a plu, partage la vidéo Tu peux commenter si tu as des choses à dire, si tu veux que je modifie quelques trucs Suis moi aussi également sur Instagram et Facebook Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour les prochains tutos. Et puis amuse-toi bien avec ta guitare. Euh, prends patience. La guitare, c'est beaucoup de patience. Et puis on se retrouve au prochain tuto.